Bonjour à tous, je voudrais vous parler cette semaine de mon ami la dinde. Nous autres êtres humains avons souvent tendance à regarder de haut nos voisins, les animaux. Nous serions doués d'un esprit rationnel, capable de prendre de la distance, de réfléchir, tandis que ne seraient que des bêtes guidées par leurs instincts. D'ailleurs, combien de figures de la bêtise sont incarnées par des animaux dans la sagesse populaire Pensez une seconde aux ânes, battés ou non, aux têtes de linotte, c'est un oiseau. Aux cervelles de moineaux, c'est encore un oiseau. Aux étourdis et tourneaux, c'est toujours un oiseau. A la mémoire d'un poisson rouge, aux yeux de merlan frit ou à la niaiserie des serins et des oies blanches, c'est encore des oiseaux. Dans cette liste, les oiseaux ont la part belle, je sais, mais en même temps, ne parle-t-on pas de non d'oiseaux à propos des insultes En parlant d'oiseaux, il y a un volatile qui a un lourd passif côté mâle comme côté femelle. Et quand je dis lourd, je ne parle pas seulement de son poids, même si cet animal est particulièrement célébré sur nos tables de fête lorsqu'il est massif. Vous ne voyez pas Je vous donne un indice. Il est tellement prisé aux États-Unis que Benjamin Franklin voulait en faire l'emblème du pays. Yes Bravo, vous avez trouvé. Je parle bien sûr de la reine de Thanksgiving et des Noël bien de chez nous, la dinde. Pauvre dinde. Elle est la figure de la stupidité, mêlée de prétentions, moquée de tous tandis qu'elle se pavane, et son conjoint le dindon ne s'en tire pas mieux, lui aussi est l'image de la vanité, qui ne voit pas le piège tendu, et devient le dindon de la farce. Et on ne parle pas ici des marrons, mais bien de l'illusion montée pour le bernet. Un certain nombre d'expériences tendent à confirmer le fonctionnement quasi mécanique des animaux, et en particulier de la pauvre dinde. En 1974, le docteur Fox a par exemple présenté des putois empaillés à des dindes. Et il a provoqué une attaque féroce des mères dindes contre cet ennemi naturel. Puis, il a présenté de nouveau ces putois empaillés, mais après avoir mis à l'intérieur un petit haut-parleur diffusant le cri de bébé d'indono. Résultat, les mères d'Inde accueillaient le putois comme si c'était leur petit, et même le couvraient de leur aile. Mais dès que l'expérimentateur coupait la bande son, elle recommençait à se déchaîner, contre ce pauvre putois empaillé. D'autres expériences ont montré que la dinde n'est pas la seule à tomber dans ce genre de panneau. Par exemple, un rouge-gorge se déchaînera contre une figurine sur laquelle sont collées des plumes de gorge euh, bah, d'un congénère. Retirer ses plumes, il continuera sa sieste paisiblement. Bref, les animaux réagiraient de façon programmée à un certain nombre de stimuli, tandis que nous autres, êtres humains, serions capables de piloter de manière consciente nos comportements et de ne pas nous faire avoir. Et la distinction n'est pas si évidente. Ce que montre magnifiquement Robert Cialdini dans son livre « Influence et manipulation » dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, que j'ai fini cette semaine, et dont je vous conseille vivement la lecture. Cialdini identifie les plus grands leviers avec lesquels nous, nous simplifions la vie pour prendre des décisions rapides dans un monde complexe. Il montre aussi comment ces mêmes leviers sont utilisés par les manipulateurs de tout poil et il nous propose à chaque fois des techniques simples pour continuer à utiliser ces leviers tout en nous protégeant des utilisations malignes. Parce que c'est bien ça la différence entre les animaux et nous. Une fois que nous avons pris conscience d'un de nos modes de fonctionnement, de ses failles potentielles et de la manière d'y remédier, nous pourrons dans des situ situations comparables réfléchir, trouver des solutions alternatives et ne pas finir comme les dindons de la farce. Alors que la dinde, qui est en train de faire sa fête au putois empaillé, recommencera instantanément à lui faire des gros câlins si on fait redémarrer l'enregistrement des cris de ses petits. Ah ah Je savais bien que j'étais pas une dinde me direz-vous. Sinon que nous vivons dans un monde où la quantité d'informations explose et dans lequel se piloter au quotidien est un défi constant. Le rêve du savoir encyclopédique, cher au cœur des hommes du XVIIIe siècle, a depuis longtemps disparu. Rien qu'en physique, par exemple, la masse des connaissances doublerait tous les huit ans. Et le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter, puisque selon Cialdini, vivraient aujourd'hui et seraient au travail 90% des scientifiques ayant existé dans l'histoire de l'humanité. Plus important encore, cette explosion de la quantité d'informations disponibles nous concerne tous, même si nous ne sommes pas des scientifiques de haut vol. Google et Wikipédia ont remplacé l'encyclopédia Britannica et le Quid de nos grands-parents parce que nous savons que la plupart des connaissances actuelles ont moins de 15 ans. Bien sûr, je parle des connaissances disponibles, pas des connaissances utiles. Mais c'est bien là le point fondamental. Il est chaque seconde plus difficile de faire la différence entre les deux. Dans son livre de 2021, 4000 Weeks, Time and How to Use It », Olivier Buckman montre comment nous sommes tous pris dans l'angoisse FOMO, « Fear of Missing Out », la peur de rater quelque chose. Dans cette quête de l'efficacité permanente, nous nous jetons sur nos téléphones baptisés intelligents pour profiter du moindre moment et checker les infos, les messages, les dernières données disponibles dans notre environnement. Conséquence un épuisement de notre cerveau qui n'arrive plus à trouver des repères et de la cohérence saine. Souvent, très souvent, il va donc jeter l'éponge. Et pour gagner du temps et moins dépenser d'énergie, nous reviendrons à la méthode du signal unique, redevenant des cibles faciles pour des manipulateurs utilisant dans leur communication les leviers identifiés par Cialdini. Réciprocité, cohérence, preuve sociale, sympathie, autorité et rareté. Sialdini écrit « Tout ceci impose une conclusion fâcheuse. Avec l'appareil mental perfectionné qui nous a servi à établir notre supériorité sur les autres espèces animales, nous avons créé un environnement si complexe, si changeant, si chargé d'informations que nous sommes de plus en plus amenés à nous y comporter à la façon des animaux que nous avons dépassés depuis si longtemps. » Lisez ce livre, vous découvrirez les raccourcis, souvent utiles, parfois dangereux. Il est probable que, comme moi, vous vous disiez que vous êtes particulièrement sensible à l'un ou à l'autre de ces leviers. Dans mon cas, j'ai pris conscience du nombre de fois où je me suis fait avoir par une prétendue rareté. Et surtout, vous aurez des conseils pratiques très simples pour entendre le ressort caché, juger consciemment de son importance et savoir comment y répondre. À la fin de son livre, Robert Cialdini milite pour ce qu'il appelle un « assaut en force » une contre-attaque contre tous ces individus qui falsifient, déforment les signaux, ces signaux qui provoquent naturellement nos réactions automatiques. Selon lui, en les dénonçant, en rendant publiques leurs tentatives malhonnêtes, on pourrait les faire reculer et permettre d'utiliser à bon escient ces mécanismes parfois utiles dans cet environnement complexe. Je doute franchement de l'efficacité de sa dernière proposition. Ça fait des millénaires qu'on dénonce les voleurs, que leurs méfaits sont exposés en place publique et ils existent toujours. Je crois qu'il est beaucoup plus efficace d'être individuellement plus conscient des racines de nos décisions. Si les manipulateurs existent, c'est parce qu'il y a des personnes disposées à être manipulées. Je crois aussi à l'importance de promou promouvoir une communication ouverte, sincère, joyeuse. Une communication qui assume qu'elle veut influencer et qui affiche ses objectifs. Une communication qui sait qu'expliquer ne suffit jamais, et qu'expliquer, c'est trop souvent vouloir enfermer l'autre dans son propre cadre de référence. Enfin, une communication active, ni faussement passive, ni tristement manipulatoire. C'est tout le but de mes formations, de mes articles, de mes recherches. Si nous n'avons que 4000 semaines disponibles, et que nous ne pouvons pas vivre seuls, alors construire notre communication, c'est construire un pont solide avec les personnes de notre choix. Très bonne semaine.